Bonjour à tous! Bonjour! J'espère que vous allez bien, que vous avez bien mangé ce midi. Et je vous remercie d'être venus en tout cas. Euh, et bah pendant les 15 prochaines minutes, on va parler de 5G, de télécom, de mobile et tout ça. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Donc je m'appelle Alex Duc, je suis responsable recherche et développement chez Ayrton. Donc Ayrton, c'est une équipe d'une trentaine d'angers en région lyonnaise. Qui conçoit des objets connectés. Donc, on fait à la fois de l'électronique, du firmware, du mobile euh, et des applications cloud. Vous pouvez me, me retrouver sur, sur, sur les internets à ces différentes adresses. Donc, je twitterai mes slides et vous pourrez les retrouver en ligne plus tard. Et également euh, sur le site du VoxDay. Donc, c'est parti pour la 5G. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Low Latency, Massive Mimo, Beamforming c'est des choses qui vous parlent peut-être pas. Donc dans tous les cas, je vais les aborder dans euh, les prochaines minutes. Donc avant de démarrer, petit disclaimer, euh, je voudrais dire que euh, le terme de génération ça correspond pas vraiment à des évolutions technologiques, c'est plutôt euh, des termes marketing euh, qui correspondent à des agrégations des agrégations de différentes technologies. Donc tout ça, toutes ces évolutions, tous ces choix technologiques ont été sont poussés à la fois pour des raisons économiques, pour des raisons commerciales et des raisons euh, financières. Donc qui décide euh, les standards des télécoms Qui décide ce qu'il y aura euh, dans la 5G Donc il y a plusieurs, euh, plusieurs types d'acteurs. Donc il y a déjà euh, le principal qui définit le standard, c'est la 3GPP. Donc la 3GPP, c'est un regroupement international de différentes... Euh, euh, différents organismes de, de, de standardisation euh, à l'échelle régionale. Il y, y en a pour l'Europe, il y en a pour le Japon, il y en a pour les états unis donc, En Europe, c'est l'ETSI, aux états unis par exemple, c'est l'ITU. Il y a aussi les NGMN qui sont euh, des regroupements d'opérateurs. On va retrouver dedans Orange, Telefonica, euh, Poste pour le Luxembourg. Euh, voilà, on a la SFR donc, qui sont dans le NGMN. Et on a aussi des acteurs, euh, donc là j'ai mis par exemple la 5GPP qui est un regroupement à l'échelle européenne entre des partenaires privés et publics. Donc on va retrouver des constructeurs comme Ericsson, comme Cisco, comme Nokia. Donc avant la 5G, donc petite petit récapitulatif, donc une des premières évolutions c'était la 2G avec l'arrivée des communications et de la voix sur des téléphones mobiles. Donc la technologie derrière c'était le GSM dans les années 90. La deuxième grande évolution, c'est arrivé avec la 3G, l'arrivée de la data dans les années 2000. Alors, je ne sais pas s'il y a des geeks par vous, ou de, parmi vous ou des personnes qui étaient geeks en 2000. Euh, Est-ce que vous vous souvenez quelle était le, la killer app de la 3G euh, à cette époque-là Qu'est-ce qu'on pouvait faire euh, Qu'est-ce qui excitait tout le monde avec l'arrivée de la data sur son téléphone Non, alors, c'était la météo, c'était la météo là pouvoir avoir la météo sur son téléphone, c'était le truc qui, qui était super à la mode à l'époque. Donc ensuite, on a vu apparaître la 3G, donc une petite amélioration. Donc 3G, c'est WCDMA, 3G, c'est HSPDA, donc vous voyez pouvoir ça, enfin, où on le voyait sur votre téléphone à une certaine époque. Et ensuite, il est arrivé à la 4G dans les années 2010, donc la technologie derrière la 4G ça s'appelle le LTE. Et là, depuis quelques, depuis quelques mois, on a LTEA, donc LTE Advanced, avec une nouvelle amélioration des technos qui permet d'augmenter le débit. Et enfin, on va arriver dans les années 2020 à la 5G. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec la 5G donc, Les organismes dont on a parlé tout à l'heure ont défini un peu trois grandes améliorations que l'on voulait avoir, donc au niveau de la capacité, pouvoir augmenter... Euh, la capacité pouvoir transmettre plus d'informations, donc c'est ce qu'on a vu, euh, c'est ce qu'on va pouvoir voir avec de la vidéo 4 K par exemple. On va vouloir aussi euh, avoir euh, la, de la faible latence, donc pour permettre des jeux vidéo par exemple, ou pouvoir faire des opérations à distance, qu'on a pu le voir une démonstration au Mobile World Congress au mois de mars. Là, voilà donc avec euh, aussi euh, tout ce qui est euh, cloud gaming avec Shadow par exemple. On va pouvoir faire euh, piloter des véhicules à distance, donc tout ce qui est les réseaux véhiculaires. On a aussi tout ce qui est euh, pouvoir permettre euh, de connecter euh, des objets à, grâce à la technologie 5G, donc c'est ce qu'on appelle le Massive IoT. Et enfin, tout ce qui est euh, industrie euh, connectée, euh, voilà. Donc pour arriver à mettre tout ça en place, euh, on a fixé des objectifs en termes de performance. Donc un des premiers objectifs a été l'augmentation du débit. Donc on va vouloir atteindre des débits de l'ordre de 100 Mbps en download et de 50 Mbps en uplink. On va augmenter l'efficacité spectrale par 3. On va vouloir euh, supporter du handover euh, à des très grandes vitesses. Donc là la cible est de l'ordre de 500 km/h. Donc c'est pour par exemple dans les trains à grande vitesse pouvoir... Euh, très facilement switcher d'une antenne à l'autre, d'une cellule à l'autre, sans perdre la connexion. On va vouloir avoir une faible latence, donc je l'ai dit tout à l'heure pour les jeux vidéo par exemple, euh, avoir un, une très grande densité, pouvoir connecter un très grand nombre d'utilisateurs par surface, et aussi avoir un, un très grand nombre de débits disponibles par surface. Au niveau de la roadmap, on le voit, ça prend énormément de temps de définir un standard, donc euh, en général, c'est de l'ordre d'une dizaine voire une quinzaine d'années entre le début euh, des, des travaux et la mise euh, et le déploiement et la disponibilité pour les utilisateurs. Donc on le voit la 5G ça a été démarré dans les années 2010, donc la 4G n'était pas encore euh, complètement déployée. Donc c'est des choses qui prennent qui mettent énormément de temps. Et là au mois de mars, li 3 e a lancé son kick-off meeting pour la 6G. Donc il paraît, je le dis comme ça, que euh, la killer app, est, enfin pas la killer app, mais euh, ce qui permettra de mettre en place la 6G, ce sera tout ce qui est machine learning, intelligence artificielle. Donc comment on va arriver à atteindre les performances euh, Qu'est-ce qui va être déployé pour mettre en place la 5G Donc on a plusieurs euh, moyens d'action. Pour ça, on va, avoir, euh, on va venir étendre euh, le, le spectre avec un nouveau spectre radio. On va avoir des techniques de modulation et de multiplexage qui vont être améliorées. Donc, par exemple, avec euh, de l'OFDM filtré, ça s'appelle SFOVDM. OFDM c'est déjà des choses qu'on a, déjà, mais là, on va venir l'améliorer. On va améliorer l'efficacité spectrale. Donc, ça, je vous présenterai tout à l'heure différentes techniques. On va avoir, vouloir euh, améliorer l'économie d'énergie. C'est surtout vrai pour tout ce qui est euh, Massive IoT, mais aussi pour optimiser euh, la batterie des téléphones. On va définir euh, différents euh, protocoles et des, différents mécanismes spécifiques à des, à des applications. Donc, par exemple, pour le réseau véhiculaire, on va avoir le standard V2X. Alors, au niveau euh, du spectre radio, et qu -ce que, sur quoi va se reposer la 5G donc, on, va voir, euh, on va utiliser la bande des 700 MHz, donc la même que la 4G LTE actuellement on va vouloir, euh, on va avoir des nouvelles fréquences dans la bande des 3,4 et 3,8 GHz. Donc ça là, ça va dépendre aussi des différentes régions, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'ITU, de l'ETSI, donc suivant si vous êtes aux états unis ou au Japon, ce ne sera pas les mêmes bandes. Et enfin, on va, vouloir avoir, on va aller dans, le, dans les ondes millimétriques, donc le millimeter wave, donc autour de 26 GHz, et ça peut aller jusqu'à 60 GHz. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler, Là, on a parlé il n'y a pas longtemps, euh, de, une certaine, de certaines fréquences de la 5G qui allaient perturber les météorologues. Eh bien, c'est cette bande de fréquences-là qui va potentiellement agir euh, sur les prédictions météo. Alors, le millimeter wave, pourquoi on va vouloir aller dans des hautes fréquences? Bah, déjà, parce que, actuellement, le spectre, il est vraiment très congestionné, il est très occupé. Donc, ça, c'était une bande de fréquences qui était euh, libre. Un des autres intérêts, c'est que ça permet d'avoir des débits importants, mais aussi à une très faible portée, très courte portée. Donc, ça, ça apporte aussi des mécanismes de sécurité de la nature de, de, de la radio. Donc, tout ça, c'est pas encore super, super, super mature. Ça, ça va arriver dans les prochaines, prochaines années. Donc là, une petite démo que faisait Intel au Mobile Tongress. Donc c'est une connexion en millimètre wave qui permet d'atteindre des débits de l'ordre de 1,5 gigabit par seconde. Alors là, euh, pour la petite info, ça marche à quelques mètres, et avec une antenne qui est super dirigée. Quoi. Donc euh, voilà, c'est pas encore tout à, fait, tout, à fait, tout à fait au point. Donc au niveau des techniques pour améliorer euh, l'optimisation du spectre, euh, il y en a pas mal, il y en a beaucoup, je vais en présenter que deux ce qui est le beamforming et le beam steering, ainsi que le Massive MIMO. Pourquoi c'est là Parce qu'elles ne sont pas très compliquées à comprendre, et elles sont déjà déployées en partie pour la 4G, et aussi dans les nouvelles générations de Wi-Fi. Donc Pour ce qui est du Massive MIMO, bah là l'objectif, c'est qu'on ne va pas avoir une seule antenne, on va avoir des matrices d'antennes, euh, vraiment des centaines d'antennes même, Petite antenne, donc euh, physiquement ça va être le même composant électronique. Et tout ça, ça va permettre de faire du multiplexage, donc, soit pour transmettre plus d'informations, augmenter le débit, soit pour gérer plusieurs, euh, de nombreux utilisateurs à la fois, mais aussi pour transférer différents types d'informations en fonction de l'antenne qu'on va avoir. Avec ça, donc, on va pouvoir ajouter ensuite du beamforming et du beam steering. Donc là, on va venir former une onde finalement, euh, donner une forme d'onde qu'on va pouvoir diriger vers des utilisateurs. Donc ça c'est le beamforming. Et le beam steering ça va permettre d'adapter dynamiquement en fonction du nombre d'utilisateurs qu'on a, en fonction du déplacement de la personne, euh, et bien de, de, de donner les différentes formes d'ondes et de venir les orienter de façon différente. Donc voilà pour le beamforming et le beam steering. Dans les autres améliorations de la, 4, de la 5G que j'ai évoquées, il y a tout ce qui est économie d'énergie. Donc on va pouvoir avoir un système qu'on va appeler muting. donc on va pouvoir venir euh, switcher complètement euh, la radio, on va faire de la discontinuous transmission, on va aussi avoir un mode qui va s'appeler le PSM, Power Saving Mode, qui va être utilisé pour les standards de l'IoT, et aussi on va venir, donc là ça ne concerne pas le Yen User, mais ça concerne plutôt la cellule, donc plutôt l'infrastructure, on va pouvoir venir l'éteindre ou l'allumer en fonction du nombre d'utilisateurs. Associé à ça, il y a tout ce qui va être optimisation des coûts de déploiement et d'infrastructure. Donc, pour ça, on va venir vouloir abstraire au maximum le matériel et déployer tout ce qu'on faisait actuellement avec du hardware, le mettre dans du, dans du software. Donc, un des premiers techniques est ce qu'on appelait le Cloud RAN. Donc, là, on va venir euh, déporter le traitement du signal. On va venir, plutôt que de démoduler le signal au niveau de l'antenne, de la base station, on va le faire au niveau. Euh, dans, dans le réseau en lui-même, dans le edge, euh, qu'on va, qu va venir transporter avec de la fibre optique euh, le signal à bande de base et le, démo, le démoduler plus loin dans le réseau. Donc ça, ça va permettre, euh, eh d'allouer dynamiquement plus ou moins de ressources, plus ou moins de ressources pour traiter le signal en fonction du, en fonction du nombre d'utilisateurs et des besoins. Autre aspect, euh, c'est ce qu'on va, ce qu va appeler le Software Defined Networking et le Network Function Virtualization. Donc là, on va venir abstraire complètement le matériel, complètement, on va pouvoir, avec du software, configurer le routage. On va aussi pouvoir déployer dynamiquement euh, bah, les services des pare-feux, les différents services d'authentification du réseau, et voilà, complètement euh, tout mettre dans le, dans le logiciel. Donc ça, on voit bien que ça va permettre de déployer facilement du réseau, de le modifier, de le mettre à jour, et euh, d'optimiser les coûts. Autre aspect, donc ça je l'ai déjà un peu évoqué, c'est le mobile edge computing. Donc là on va venir avoir euh, bah, rendre un peu d'intelligence dans le réseau, pas tout envoyer sur un cloud qui est très loin, donc ça permet de diminuer la latence par exemple. Au niveau des applications spécifiques, bah, il y a les applications spécifiques pour les réseaux véhiculaires avec des standards adaptés. Aussi pour l'IoT, ça va être le cas avec tout ce qui est une et LTEM. Donc voilà. Voilà un peu pour les optimisations apportées pour les différents cas d'usage. Donc la 5G, c'est vraiment pour l'utilisateur final. Bah pour l'utilisateur qui utilise pour téléphoner ou pour regarder une vidéo pour son téléphone, ça ne va pas changer grand chose. Mais on va voir beaucoup, beaucoup de nouveaux cas d'usage possibles. Donc maintenant, qu qu'est-ce qu que, qu qui nous attend Est-ce qu'on va devoir acheter le, le téléphone 5G qui est paru cette année, le, le dernier Huawei Alors je ne suis pas sûr. Euh, je suis pas sûr que ce soit encore euh, l'urgence principale. Donc en 2019, qu'est-ce qu'on va avoir bah On a déjà certaines bandes de fréquences qu'on a commencé à, à venir libérer pour la 5G. On va venir attribuer les fréquences avec des enchères, donc ça, ça va dépendre des pays. Euh, pour la France, ça n'a pas encore démarré, ça va être à la fin de l'année. La Idem pour le Luxembourg. En Allemagne, bah, ça a déjà été fait. En Espagne, ça a déjà été fait. Les premiers, c'était la Suisse. Donc voilà. Et on va avoir des premiers, euh, des premiers cas de déploiement expérimentaux. Donc euh, je vous ai mis quelques exemples ici. Quelques exemples ici. Donc c'est pas forcément encore des trucs très matures. Euh, je sais qu'à Barcelone, on a déployé dans le Camp Nou, donc dans, dans le stade du Barça et eh bien euh, un système de vidéo 4K qui pouvait être transmis par la, par la 5G. Enfin, en 2020, eh bien, on va avoir la décision d'attribution des fréquences par opérateur. On va voir appara apparaître dans une grande ville par pays un service 5G, donc ce ne sera pas tous les services, mais ce sera quelques services. Et enfin, bah, le déploiement de masse, c'est plutôt pour l'ordre de 2025, voire 2030. Voilà, voilà pour moi. J'espère que ça a été clair, que je ne vous ai pas trop euh, endormi. Euh, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Les slides sont déjà disponibles en ligne. Et, voilà. Et chez Ayrton, on recrute des talents. Donc Si vous êtes intéressé par l'IoT, que vous fassiez du firmware, du hardware ou du, de, du téléphone mobile, ben, vous pouvez toujours venir nous voir. Voilà. Merci beaucoup.